Thomas est sociétaire au Crédit Agricole Anjoumen. Pour lui, c'est important d'être acteur de sa banque et de contribuer au développement de sa région. Léa, sa nièce, souhaite elle aussi pouvoir le faire. Thomas lui explique ce que c'est que d'être sociétaire. Un sociétaire est un acteur de sa banque. Il peut ainsi contribuer directement aux actions locales sur son territoire, aux décisions de sa banque et, au-delà de cet engagement sociétal, il bénéficie aussi de nombreux avantages. Il a le droit de participer aux assemblées générales, de faire entendre sa voix et d'élire ses représentants au sein de la banque. Ça lui donne également accès à un livret sociétaire, une épargne utile au niveau local. En tant que client sociétaire, et pour le remercier de sa fidélité, de sa confiance et de son engagement, le Crédit Agricole Anjoumen lui réserve des offres privilèges sur le site Tout ça pour moi. Grâce à sa banque, Thomas peut avoir des places de cinéma, des entrées gratuites ou des billets pour aller voir un match. Un sociétaire participe également au développement de son territoire. Pourquoi Pour chaque opération réalisée avec sa carte sociétaire, le Crédit Agricole Anjoumen verse 2 centimes à un fonds de dotation qui accompagne chaque année plus de 1100 associations et qui récompense une centaine de commerçants et artisans dans le cadre des trophées de la création reprise. En résumé, devenir sociétaire, c'est partager des valeurs de solidarité et contribuer à la vie de sa région. Alors vous aussi, devenez sociétaire Parlez-en à votre conseiller